Salut les boys, c'est Winman, content de voir aujourd'hui, vidéo 184, je vous fais la review du Yingyang, Yang, un produit de l'Ontario Cannabis Store, cadeau de Jean, euh, notre très bon ami Jean, salut mon chum, merci encore pour ton échantillon. J'ai été voir un peu là, sur internet, euh, Yingyang. Yang, euh, Jean tu m'as écrit Y-I-N-G, Y-A-N-G. Euh, J'ai trouvé un produit, il n'y avait pas de G euh, avec le YING, <rire> c'était la compagnie LIV, l -I, i v mais par contre la description là, de, de, du YING-YANG sur le site de LIV ne correspond pas au pourcentage que tu m'as écrit, parce que le pourcentage de CBD possible sur le site de LIV, euh, qui a rapport avec Leafly Leaf, finalement, Maximum de CBD 9. Mais ici, j'ai 12% de CBD et 9% de THC. Sur le site de l'Ontario, Cannabis Store, je pense qu'il est plus disponible. J'ai même vu un petit commentaire sur Reddit. Euh, Reddit, là, c'est un, euh, une plateforme là, pour communiquer, pour chatter pour se donner des informations. Et puis, je pense que c'était vraiment difficile de se procurer ce produit-là avec CBD. Donc, je ne sais pas si vous pouvez euh, me donner des infos là-dessus. Le Yin Yang, je ne le trouve plus sur euh, l'Ontario Cannabis Store OCS. 9 THC, 12 CBD. CBD, il faut au moins du 8 si on veut que ça fasse moindrement effet. Même qu'à 8, des fois, là, moi, ce n'est même pas efficace pour enlever là, les, euh, les, petites, euh, les petits problèmes d'anxiété que je pourrais avoir une fois de temps en temps. On est en plein milieu de l'après-midi, ça, ça me tentait d'essayer ça. On va ouvrir ça, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai, celui-là. Merci encore à Jean, Jean là, qui fume seulement CBD avec un petit peu de THC, Et qui me donne souvent là, des, euh, des, des belles portions pour me faire euh, du cannabis et pouvoir l'essayer pour vous. Merci, ça me, fait, euh, ça me permet de faire des vidéos. C'est un très beau don de ta part. 12% de CBD, c'est vraiment le fun. Ça bosse pas, on le sait très bien ça bosse pas, mais ça ça vide l'esprit, ça vide l'esprit. Euh, je l'ai senti, je l'avais pas senti. C'est bien. Ah ouais, c'est sucré, c'est bien, c'est bien. Il euh, n'y a pas de cariophyllène là-dedans, pas de pinène. Euh... Très agréable, très agréable. Je sais pas si ici, ils me disent fruité. Hey, 12%, là, c'est 2% de moins que notre fameux plant hybride. Euh, notre peau vert qui était à 14%. J'ai aucune information sur le prix. Il n'est pas sur le site de l'Ontario Cannabis Store. Je l'ai écrit de deux, trois façons différentes. Pas capable de, de trouver beaucoup d'infos. Ying Yang, Y-I-N-Y-A-N-G ou Y-I-N-G, Y-A-N-G. On va mettre le cut. après ça j'essaye ça, mais un très bon arôme, comme je vous ai dit tantôt là, euh, il y avait une fille qui avait l'air à vouloir le rechercher, puis sur 5 il est très très très bien coté, euh, 4.6 sur 5 sur le site là, de Liv, c'est une compagnie de cannabis, L-I-I-V. Alright, right, euh, c'est sûr que je serais pas fâché comme quand j'ai essayé le house plan, ça m'a pas coûté 44$, un gros merci mon ami, on va mettre un petit plaster, pas encore habitué, avec le, le format là, de cote qu'on m'a donné en cadeau, je les utilise, puis... Euh, Habitué de faire toujours le même joint, même grosseur, même quantité de cannabis. Là, mes bouts de carton sont euh, une différente grosseur de ceux que j'utilise habituellement. Je vais essayer de faire une mini recherche encore euh, sur un autre site. Ça, ici, là, <coughs> regardez, c'est peut-être ça, justement. Euh, on a dit 9, 9 THC et 12 CBD. Euh, Lift Co. Quelqu'un m'avait déjà euh, suggéré d'aller sur ce site-là. Et puis le CBD peut l'être jusqu'à 13%. Donc l'information n'est pas pareille d'un site à l'autre. Donc euh, je pense qu'on a la, la bonne chose. J'ai pas le prix. Mais ça a l'air d'avoir quand même une bonne réputation euh, par rapport aux commentaires. Là. Une chose que j'ai trouvé un petit peu euh, spéciale. Euh, la fille a demandé, y a-t-il un produit avec CBD qui est similaire à celui-là? Je pense qu'il y a eu 10 réponses, puis les 10 réponses, c'était 10 produits avec CBD différents. Donc, euh, je pense qu'il y en a un qui a écrit, il, regarde, euh, il a donné 3-4 variétés, puis il a dit, il a dit que c'était le même ratio THC-CBD. Mais habituellement, quand quelqu'un demande, euh, tu connaîtrais-tu un produit similaire? Moi, j'aimerais ça qu'on me parle d'un produit similaire, peut-être pas nécessairement avec le taux THC, mais avec l'arôme ou avec les mêmes terpènes. Je sais même pas moi-même c'est quels mes terpènes préférées. Euh, parce que quand on regarde la description du de pink Cush, on nous dit carioufinane. Donc, je trouve ça un petit peu spécial. Euh, je vais continuer puis je vais faire des recherches. Il y a un de mes amis qui m'a commandé, euh, qui m'a pas commandé, mais qui a commandé pour lui-même. Des fioles de terpènes. Et puis, euh, j'ai hâte de sentir ça. Oh, parfumé. Parfumé. Euh, je sais pas si c'est le océmen, la terpène o -Semen. On est juste allé sur le site de Leafly. Une nouvelle façon de faire des recherches sur le site de Leafly. Bon, encore des modifications. Bon, je suis plus capable de faire la recherche comme d'habitude. Ah, merde. Euh, Leafly. Ah, il y avait une façon. Il nous suggérait. Ah, tout bad. C'est plate. Il nous avait... On avait la possibilité de... De chercher notre variété préférée sur les flics avec nos terpènes favorites. Puis là il y avait un Nikon qui était comme genre euh, nouveau. puis là, le nouveau, il est plus là. Fait que là aussi qu'on va pour retrouver ça. Pas capable. Parce que là, il y avait la description de la terpène qui disait qu'il était dans plusieurs parfums. Puis je pense que c'est ça qu'il y là-dedans. J'avais dit sucré au départ. J'aime pas ça, cette variété-là. Ça, c'est un peu la. la, la... Je suis un peu surpris euh, que c'est populaire. Euh... J'aime pas ça. J'aime pas ça. Vraiment pas. C'est la ronde que. C'est l'arôme que, que, que mon pusher avait dans, dans le temps. C'est les arômes qu'il avait. Et puis je trouve que ça coûte un peu les arômes du gars. Vous savez, quand j'ai fait la vidéo, puis le gars m'avait donné du cannabis euh, pas trop de qualité. Puis quand je suis arrivé à sa troisième variété dans la même vidéo, la même vidéo, euh, c'était son Blue Dream à 12$ le gramme. Ce qui était impossible. Euh, Peut-être que le cannabis du gars. Euh, peut es que dans le fond, c'était pas si pire que ça, là, mais à l'œil, il était pas beau. Mais le goût, j'aime pas ça, ça. J'aime pas ça, ça. Je comprends pas pourquoi les fleurs rendent ça aussi compliqué leur affaire. Ok, je l'ai trouvé. Je suis descendre plus bas, puis c'est encore plus descriptif. Bon, c'est aussi, même, d'après moi, euh, utilisé souvent dans les parfums. Ça goûte. Ils disent peut-être la menthe. Ils en mettent 8. Ils mettent euh, 8 variétés de, de terpènes euh, différentes. Sûrement les 8 les plus populaires. D'après moi, c'est aussi qu'il y aurait dans le yin yang. Et puis c'est vraiment un arôme que j'aime pas du tout. Euh. Et terpi, terpinolène, ils disent que c'est fruité. Ça, ça va être facile à retenir. Alright. Pour l'effet. L'effet. Euh... Je peux pas tout te dire, la caméra, gros. Je peux pas tout te dire, le gros. Faut que j'en garde pour moi, tu comprends? Euh, là, on commence à avoir plus d'abonnés sur Winman. Euh... Il y a des gens qui nous regardent, mais on n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul avant, on avait un petit peu une petite intimité, mais là, je, sens, je me sens regardé. tu me suis là? Je sais pas c'était quoi ton impression de ça mon Jean, euh, mais si tu te rappelles de l'arôme yin yang c'était quoi? J'aime pas ça, j'aime pas ça. Euh, c'est pas pinène, c'est pas cariophyllène, c'est pas terpinolène, c'est pas limonène. Donc il en reste moins qu'il y en avait. Je pense pas que c'est ça, euh, euh, floral. Non, c'est simène En tout cas, quand je goûte ça, j'associe toujours ça à Ossimène c'est un goût qui revient dans plusieurs cannabis. Et puis, euh, je vais peut-être m'excuser au gars là, que j'ai fait trois variétés dans la même euh, dans la même vidéo. Euh, c'est sûr que ton Blue Dream à 12$, c'est pas vrai. Tu m'as fourré là-dedans, c'était pas vrai. Euh, peut-être que les deux autres, c'était quelque chose que tu acheté aux Indiens. Puis tu content de ça, puis t'étais fier. Euh, je m'excuse si je t'ai blessé. Mais ça, ça goûte un peu comme ça. Puis je pense pas que Jean, tu euh, joué un tour. Là. Je pense vraiment que c'est un produit de l'Ontario Cannabis Store. Mais j'ai jamais goûté un cannabis comme ça à la SQDC encore. Euh, c'est vraiment un goût qui me rappelle le cannabis de rue. Euh, je me suis fait passer du cannabis comme ça au 420 euh, sur le Mont-Royal au mois d'avril dernier. C'est un arôme que, que je suis capable de. qui revient, les boys. Donc, le yin yang, euh, je pense pas. Je suis vraiment surpris que la fille a recherché ça sur Reddit. Elle recherchait ça, ça a été bien coté. 4,6 sur 5. Alright. Je te laisse là-dessus. Je suis en Ontario. Déplace-toi pas. Reste chez vous et puis, euh, on va continuer à découvrir d'autres variétés. Merci à Jean, merci à tout le monde. Donne un pouce. On se revoit très bientôt. Ciao.